Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shayx, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale dans le sens où ce sera ma première. Pour cette première vidéo, je vous propose tout simplement euh, une vidéo réaction euh, au chapitre 921 de One Piece. Euh, faut savoir que qu'il est actuellement, quand je tourne la vidéo, 18h52 et je n'ai toujours pas regardé le chapitre, donc ce sera une découverte avec vous tout simplement. Donc personnellement, je pense qu'il va y avoir du très très très très lourd dans ce chapitre. Euh, car dans le précédent, nous avions euh, Kinemon qui a euh, préparé le, le, le coup d'état envers Kaido avec les Mugiwara, donc j'espère un putain de chapitre les amis. Bon, assez de suite, et maintenant, on se lance au chapitre. Donc déjà, pour la page de couverture, euh, nous observons Zoro avec Luffy au premier plan, tenant chacun dans leur main un kitetsu, euh, le Zoro, le Yandai et logiquement Luffy, le, le second qu'on ait pu voir à, à Wano Et en arrière-plan nous avons Kaido avec un air plutôt féroce qui a l'air de vouloir déglinguer des gens Voilà je, je, je dis clairement et Pas mal du tout à la suite nous avons les plus belles femmes de One Piece entre guillemets hein. euh, Parce que Big Mom pour moi n'est pas compris dedans <rire> malheureusement On voit Big Mom avec ses gros biceps qui a l'air de les contracter euh, ensuite nous avons Vivi, Hancock, Nami, Robin, Perona, Tashigi et euh, Shiroushi qui a l'air d'être à l'arrière. Ok donc cette fois on passe à du sérieux. Euh, donc on a Kinemon qui dit comme quoi la bataille décisive sera au Nigashima. Euh, c'est la base de Kaido apparemment et c'est une île à part entière. Bien que ce soit à Wano il faut traverser la mer tout à fait, nous avons été besoin de bateaux. Mais si deux grands avions ne sont pas nécessaires, l'île est en effet visible depuis la côte. Ce qui veut dire que depuis Wano WanoGuri, on peut voir la base de Kaido, donc ça c'est plutôt intéressant à savoir. Le festival de feu qui se déroule le jour de la bataille décisive et le grand festival annuel pour les habitants de la capitale. Ce qui veut dire qu'il y aura énormément de monde euh, le jour euh, du coup d'état. Kaido est considéré comme le milieu qui protège le pays. Donc en fait, ça veut dire que limite, Kaido est considéré comme un dieu là-bas, euh, très bon à savoir et plutôt effrayant. Ce jour-là, la procession du shogun de Horishi se rend sur Onigashima pour lui rendre hommage, mais tout ceci n'est qu'un spectacle. Euh, parce que ça a l'air d'être une fête plutôt chelou à l'arrière, comme on voit, et un gros crâne de sa mère. Je vois, nous prenons donc la tête du général en éminant tous ses gueulères un petit peu d'alcool. Quand tu verras ma fière au ok Okumo, Okikushan, au peut-être tomberas-tu amoureuse plutôt que de rester avec ses samouraïs pervers. Non, non, je de nom, vous me prenez, j'ai une épouse et Kiku n'est qu'une simple camarade. tulu va bien. Tu l'as rencontrée, oui, sans avoir été reconnue. Ah bon, tant mieux si elle va bien, pour rapport oh, il est encore impossible de la faire. C'est bien populaire pour quelqu'un qui est déjà marié, je suis jeune. C'est ça que je kiffe dans, les... dans ce genre de chapitre. On apprend ouais. des putains de trucs. Il y a un putain de plan qui se prépare et Oda arrive tout de même à mettre des, des scènes archi drôles, c'est ça qui me pue. Alors voici un schéma indiquant le jour de la bataille décisive ainsi que le lieu de regroupement. Deux oiseaux de feu et un abus ainsi que le symbole de la rébellion. Une lune croissante inversée. Intéressant, intéressant. Pas de problème, les habitants de Wano comprendront le message. Les deux oiseaux correspondent à la période entre 17h30 et 18h des horloges dans les autres pays. Nous devons faire parvenir au plus vite ces cartes à tous ceux qui ont la marque de lune sur la jambe gauche, effectivement. Cette marque représente l'esprit de rébellion, ce sont nos alliés. Ouais, Il faut savoir que dans le, le chapitre précédent, on avait vu comme quoi euh, les alliés de Kinemon, tout simplement, ont un tatouage à la cheville euh, qui représente une lune, et donc le signe de la rébellion. Je ne sais pas où ils se trouvent dans Wano, mais mes nos camarades se sont dispersés dans tout le pays pour distribuer ces cartes au maximum d'entre eux. Ce rôle a été confié à Zoro Juro Dono, et Ushua Dono, qui sont tous deux à la capitale. Euh, je, crois que je crois que Zoro n'est pas très <rire> utile. Je <rire> ouais, suis mort. Euh, de plus, afin d'éviter de se perdre, une fois arrivé à Onigashima, Fano Fren... Nosuke Dono est entré comme apprenti chez le maître charpentier qui a dessiné la demeure de Kaido, dans le but de mettre la main sur le plan de celle-ci. De façon à connaître avec exactitude les, les mouvements de Trondoroshi, Dono est devenu Geisha, c'est vrai ça et essaie d'approcher Orochi depuis l'intérieur, elle s'est déjà faite en nom, je veux voir Orochi-chan <rire> Orochi-chan Les capacités de Brook-dono seront utiles à l'hôpital pour nos provisions en vivre. Oh comment cela Les techniques climatiques de Nami-dono sont-elles du nul sous, le rôle de Konoshi sera pour elle La cuisine de Sanji-dono peut rassembler les hommes en un instant, c'est parfait pour nos recherches Carotte euh, Dono et Chopo Dono, vous serez avec Kiku. Auprès d'Inuarashi, Kinemon, moi aussi je veux être un ninja. <rire> Très bien, mettez les feuilles sur vos têtes. Nami qui s'imagine déjà être un, être un ninja. Fuku no Jutsu. On n'est pas dans Naruto, frérot, comme toi Wesh, quel bai. Ah, je suis mort. Vous attendez, une bête de, de technique, genre à la Naruto. Euh... Wesh. <rire> et il, il les a changés en un coup, je suis mort. Oh, Nami, ninja. Ils ont tous un putain de flow n'empêche. Alors maintenant que vous pouvez passer inaperçu chacun de vos postes. Attends Kinemon, c'est vrai. Comment un costume de Kunoichi Oui, une Kunoichi, c'est tout à fait ça. Tu seras pas en train de, <rire> tu seras pas en train de mentir. Bon, un peu votre guide. Qui est une vraie Kunoichi Une vraie Kunoichi, on est gâté. Vous m'avez afflé, ça n'a rien à voir. <rire> Elle est dégueulasse. C'est déguisé en quoi, toi Je croyais que c'était quelqu'un qui avait une culotte sur la tête, mais non. <rire> Il y a deux versions. Même si je me couvre, ça devrait pouvoir le faire. feu. tu es jeune, c'est pas plus mal. Non, je m'appelle Shinobu. Kunoichi, vétéran, Shinobu. Ah, ok, intéressant, intéressant. Hein. ça. Kinemon était comme un grand frère pour moi, mais maintenant, Foufoufou, ma technique favorite est sans surprise le Yuen no Jutsu. Si Namesan n'était pas là, mon cœur se serait brisé. Je te comprends, jeune homme, les femmes mûres oh, peuvent être fatales. Technique de beauté en sorcellente. Alors vous allez vous disperser un peu partout jusqu'au jour J. Mais il y a trois samouraïs que je souhaite retrouver en particulier. Ils ont la force de 100 hommes s'ils se joignent à nous. Kowamatsu, Denjiro et Ashura Doji. Ils étaient autrefois des samouraïs au service de Oden Sama. Ils sont sûrement encore en vie. Ok ok ok donc on découvre des noms de mecs qui ont l'air plutôt badass. Village de Kobor ce sont les voleurs d'Atama. Se comporter comme ça ce type il veut jouer au héros en distribuant de la bouffe. Je suppose qu'il parle de Luffy. Il s'est cru dans un rêve ou quoi On a tous pris. Et c'en est fini, il faut se réveiller. Voleur d'Atamayama chef Shutenmaru. Ah, c'est lui Mais dans ce cas, c'est pas un allié. Plus de samouraï pour protéger les faibles et les misérables. Je crois aux paroles de Otoki Sama Neuf samouraïs accompliront la volonté de Sama j'en suis certaine. Vieille folle, comme s'il pouvait se battre, s'ingénieur. Shutenmaru. Ah, il y a une attaque à l'arrière. J'espère que c'est Putain, ça c'est lui, c'est lui, c'est Zoro. Non, mais non, c'est pas Zoro. Je te rencontre enfin, chef des Vos. du nom de Luffy au chapeau de paille et venu Y'a Jack, y'a Jack, non, mais non. Si je te dis que j'en sais rien, ça va changer ton attitude. La seule raison pour laquelle on te laisse en vie, c'est parce que Kaido veut faire de toi son subordonné. Dans ce cas, voilà ma... Oh, il se jette sur lui. Dans ce cas, voilà ma réponse. Wesh, non. Il lui a lâché un schlas. Tu fous pas des samouraïs. Jack, enfoiré. Donc, Shutenmaru. Attendez, attendez, attendez. Donc, Harry, Jack, il s'apprête à le frapper, et t'as Shutenmaru qui arrive à le contrer. Écartez-vous, Jack et Shutenmaru. On commence à se battre. C'est la fin. Le village de Cobor va se faire rayer de la carte. Ah, il a pris un sale coup. Je ne peux pas me faire tuer par un sous comme toi. Je suis un trompe-la-mort. Jacques, un trompe-la-mort, il a dit. Là-bas, dans le ciel. Qu'est-ce que c'est impossible On voit l'équipage de l'eau qui voit le tourbillon tout en haut. C'est quoi, d'un coup, il va pleuvoir Non. Oh, Yungiwara. viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Travis il y a un truc dans le euh, ciel. Attendez, attendez, j'ai pas envie de regarder un truc dans le ciel. Ça craint. Sérieux, pourquoi Oh a Jack. Déjà il lui parle mal. Lui dit Jack. Il répond oui. Mais dis pas. Ramène-moi tout de suite ces gamins. Mais.. Putain de merde Me dis, Me dis pas c'est Kaido. Un dragon, c'est quoi ça C'est Kaido. Retournement de situation, le boss se montre. Kaido, pourquoi c'est un dragon Mais non Retournement de situation, le boss se montre. Attendez, attendez, attendez, attendez. Donc, Harry, Jack, il est en train de se fight contre le Malou. Et là, t'as Kaido qui se ramène. Il manque presque du dira-le-moi, les gosses. Ça va pas se terminer là-dessus. Et ça se termine là-dessus. Mais non Les amis, c'est incroyable. L'apitre. J'en étais sûr à 100%, il allait être ouf, il allait putain d'être ouf. Je m'attendais à tout sauf à ça. Kaido Déjà, t'as Jack qui se ramène, il se fight contre un samouraï de Kobor. Et t'as Kaido qui se ramène, il lui met un coup près, il lui dit quoi Il dit "Rien iraille-moi, c'est enculés. Non mais là, ça va pas, là, je suis encore sous le choc, là. Quel bail. Bon, bah, le chapitre se termine là-dessus. Euh, je je pense que je vais m'arrêter là moi euh, je vais analyser ça ce soir et je vous fais euh, peut-être lundi ou dans le week-end une review euh, plus détaillée où euh, on s'accentuera plus sur l'apparition de Kaido et de Jack histoire de, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe donc voilà les amis sur ce euh, moi je vous dis portez-vous bien euh, à la prochaine, remettez-vous bien de ce chapitre je sais que c'est pas facile mais euh, voilà et n'oubliez pas les amis, le roi des pirates, ce sera moi.